Bonjour mes chers élèves, je vais vous raconter une belle histoire de, du livre où, euh, au Homo, il s'agit de Lola et Pablo Picasso Alors Pablo Picasso a une sœur qui s'appelle Dolores Ici c'est Lola, alors euh, cette histoire euh, est vraie Alors il existe réellement Pablo Picasso, il existe réellement Dolores Picasso. C'est sa sœur. Mais ici, si c'est Lula. Lula et Pablo Picasso, prenez votre livre, page 116, et suivez avec moi, s'il vous plaît. Bienvenue sur votre chaîne, Je TV, pour apprendre à distance la langue française autrement. Alors, mes chers élèves de CM1, vous avez déjà pris votre livre, Passe 116, et vous avez bien sûr sûrement trouvé votre texte préféré, Lola et Pablo Picasso. Alors, en regardant cette illustration, je vois ici une famille réunie, une famille heureuse. Réunis autour d'une table de restaurant. Alors, je vois ici un plat vraiment savoureux, mondialement reconnu, c'est pas là, c'est un plat espagnol. Je vois ici Pablo Picasso, le fameux peintre espagnol, et sa soeur Dolores. Ici, c'est Lola, avec la petite. Margareta. Au début, on va lire bien sûr ce petit texte en italique de Pablo Jusqu'à et très pauvre. Pourquoi donc ce texte écrit en italique Ben, il sert d'une présentation d'une situation. Une présentation. Euh, des personnages et bien sûr euh, lorsqu'on parle d'une situation ça veut dire l'élément euh, qui va provoquer la suite du récit Pablo et sa sœur Lola ça veut dire Lola Dolores Picasso Pablo et sa sœur Lola ont pris tous les aliments du quart de manger On va commencer. On va commencer bien sûr par euh, la lecture de ce petit texte-là, euh, écrit en italique. Pourquoi en italique Elle sert euh, à mettre euh, le lecteur, c'est-à-dire nous. Le lecteur en situation. Et il, euh, elle présente, voilà, elle présente le personnage, elle présente aussi l'événement, l'action, l'association. Alors, cette, cette situation, cet événement en question qui va provoquer la suite d'Iris. Pablo et ses sœurs Lola, c'est-à-dire Lola Dolores, Picasso, Pablo et sa sœur Lola ont pris tous les aliments du garde-manger. Alors, qu'est-ce que c'est un garde-manger Là où on garde les aliments, bien sûr, les, les provisions. Et les ont portés à Maria. Alors, qui est donc cette fille qui s'appelle Maria, c'est une petite fille. Une petite fille orpheline et très pauvre. Alors, il s'agit de la fillette aux pieds nus. Regardons s'il vous plaît c'est la suite. Elle commence par 5. Veut dire, tout simplement, c'est pas le début d'un roman, non. C'est la suite d'un roman. Alors cinq. La fillette pieds nus, c'est-à-dire tout simplement mariée en robe rouge. Euh, nous sommes rentrés plus tard. J'avais le cœur lourd. Alors euh, et Pablo, un tableau sous le bras. De Maria en robe On a discuté sur Maria, c'est une petite fille orpheline, très pauvre. Sa seule robe. Ah, c'est C'est Picasso qui a dit, Pablo. J'ai eu honte, moi. Ça veut dire ici, c'est Dolores. C'est Lola Dolores qui parle. J'ai eu honte, moi qui en est tellement, tellement, tellement de quoi, tellement de robes, je ne sais jamais laquelle choisir. Je l'appellerai la fillette au pied Alors la fillette au pied nus, c'est un tableau de Picasso très célèbre. Pour une fois. Je ne me suis pas moqué de lui. En arrivant, j'étais épuisé. Alors, dans le reste, qui parle ici, toujours. C'est elle qui, qui raconte cette, euh, cette tranche de sa, de sa vie, et celle de son frère, Pablo. En arrivant, j'étais épuisé, j'étais vraiment très fatigué. Je me suis endormi. Tout a Le lendemain, c'était dimanche. Pablo et moi avons dormi jusqu'à 11h. Les cris de Margarita nous ont rêvé. Madame, madame, on nous a tout pris. Il n'y a plus rien dans le garde-manger. « Maman a déboulé dans ma chambre. Lève-toi Dolores, c'est-à-dire Lola. Lève-toi Dolores et en vitesse. Je suis sûr que tu es pour quelque chose. » Alors, je me suis mise à pleurer et je lui ai tout raconté. Elle était vraiment bouleversée. Pourquoi bouleversée parce que Lola Dolores raconte à sa mère d'un personnage vraiment pauvre, vraiment misérable. Il s'agit de Maria, la fillette, la petite fillette sous pied. Mon Dieu quelle misère! Pablo aurait pu m'en parler. J'aurais pu l'aider, cet enfant. Cet enfant veut dire Maria. Elle a appelé papa. Papa est entré dans la chambre tout content. Il brandissait le tableau de Pablo. Alors, elle est contente de, de, de, du tableau de Pablo. C'est vraiment très élève. Celui de cette nuit, il a écouté maman tout est. Mieux. Pablo est entré, papa lui a dit Mon fils, je suis vraiment fier de toi. Ton tableau est splendide. Et ton cœur est bon. Et là, serré dans ses bras, quelle histoire Margarita courait partout en soupirant C'est une famille de fous, une vraie famille de fous. Maintenant, c'est parti partie de cette belle histoire d'Elise de Fontenay et de Lola et Pablo Picasso, euh, édition Fleur, Fleurue presse 2013. Papa dans ses pinceaux. Comme il n'y avait plus rien à manger, pourquoi C'est déjà ici qu on, que Pablo et Lola, Pablo et sa sœur Lola, ont pris tous, tous les aliments du garde-manger et les ont portés à Maria. Alors, comme il n'y avait plus rien à manger, on est allé. Au restaurant, on a mangé une de ces pailles-là et je en n'ai encore l'eau à la bouche. Après, papa a fait venir Pablo dans son bureau. C'est Pablo qui m'a tout raconté. Alors, il y a une histoire entre le fils et son père. Mon fils. J'ai quelque chose pour toi. Et papa lui a tendu tous ses tous tous ces pinceaux. Les grands, les beaux, en poil d'animaux. Ceux que je n'ai pas le droit de toucher sous peine de claque. Il lui a tout donné. Puis il a ajouté. Il parle toujours à Pablo. Voilà. Ils sont à toi. L'espoir de la famille, c'est toi désormais. Sois digne de tes tons. Après un long silence, elle a dit encore. Et moi, ça veut dire le père qui parle ici. Et moi, je ne peindrai plus jamais. Un père qui peint moi bien que son fils. Ça n'en ressemble à rien. J'arrête. Tu parles d'une histoire. Il le fera. A dit Pablo. Il le fera, oui. Ça veut dire qu'il a été de pain. Il le fera. Elle a donné tous ses pinceaux à son fils Pablo. Il le fera. A dit Pablo. Euh, en me racontant ça, il avait les yeux rouges. Ça veut dire pleure. Il avait les yeux rouges. ému. Il avait les yeux rouges, ça veut dire il est tout à fait ému. Il avait les yeux rouges comme un lapin. Alors, je viens de vous raconter bien sûr l'histoire, une partie de l'histoire de, de la Dolores Pablo Pegasus.